J'ouvre d'abord mon play store pour que tu confirmes qu'il est encore tout blanc. Ok. Ensuite, je vais ouvrir l'application Dark Mode, le lien en description et y activer le mode voiture, puis le mode nuit. Une fois que c'est bon, je réouvre le play store et on constate ensemble que le mode nuit est désormais actif.